De manière générale, les lipides doivent représenter 20 à 35 de nos apports énergétiques par jour. Ceci correspond à 70 g d'huile par jour, soit environ 6 cuillères à soupe d'huile d'olive ou bien une centaine d'amandes. Pour être en bonne santé, tout en se faisant plaisir, il est recommandé de privilégier des aliments contenant des matières grasses d'origine végétale, comme l'huile de colza et l'huile d'olive, ou des poissons gras continuer à mettre du beurre dans ces épinards, mais essayer de réduire la consommation de ces aliments à forte teneur en acides gras saturés et éviter les aliments riches en trans.